Allez tout le monde, aujourd'hui je vous montre une recette maison pour faire un masque capillaire pour les cheveux secs et cassants. Vous allez avoir besoin d'huile de coconut, d'huile d'olive vierge, d'un avocat, d'un jaune d'œuf. vous allez avoir besoin de miel, une cuillère, une fourchette et un bol. Donc on laisse reposer le masque de 20 à 30 minutes, ensuite on va aller faire un rinçage en profondeur, deux bons shampoings, votre conditionneur, on rince le tout, ensuite on va sécher les cheveux. Moi vous le savez, j'utilise pas de chaleur dans mes cheveux, donc je les laisse sécher puis puis je les peigne même pas avec une broche, je les peigne avec mes doigts. Donc c'est pour ça qu'on peut pas voir le résultat final en ce moment, sauf que vous allez pouvoir voir qu'il ma racine qui commence à sécher. C'est ultra brillant. Donc, c'est pour ça que ce masque-là, j'avais envie de vous le montrer. C'est qu'il coûte pas cher, il est efficace. On peut trouver les ingrédients n'importe où. C'est un hydratant en profondeur, puis ça ajoute énormément de brillance. Puis, je pense que ça va vous servir dans des températures comme en ce moment, parce que c'est vraiment froid. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, puis on se revoit la prochaine fois. Bye tout le monde!